Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de mai, nous avons le changement annuel de Jupiter, c'est-à-dire que en fait, euh, la planète quitte les, le bélier pour rentrer en taureau, qui est votre signe voisin. Donc euh, on va dire qu'elle sera proche de vous, hein, euh, l'année prochaine elle sera chez vous, euh, en bon aspect avec Pluton, donc je vous dis pas hein. Mais pour l'instant, elle est dans votre secteur 12. Donc, il euh, y a une façon, très certainement, de prendre la vie euh, avec euh, l'envie de plus de spiritualité, l'envie de croire euh, davantage euh, dans le vivant, euh, d'être un petit peu plus en confiance avec les autres. Euh, bon, cela dit, on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan euh, international, hein euh, euh, peut-être que l'entrée de Jupiter euh, en taureau va correspondre à, à un événement euh, international, hein, c'est très possible. Mais vous, au plan personnel, euh, disons qu'il euh, y a une histoire euh, très probablement de, de confiance, de, de volonté euh, de croire ou de ne pas croire hein, aussi. Vous pouvez très bien euh, euh, ouvrir les yeux et, et vous dire, mais finalement, on nous ment, on nous raconte des, des bobards. Euh, parce que euh, chez vous, le, le Gémeaux, il y a toujours un côté euh, un peu crédule. Hein, euh, mais c'est n'est pas du tout euh, une critique, hein, c'est un constat. C'est finalement votre euh, le, le fait que vous êtes toujours jeune dans votre tête. Hein. Du côté de vos activités, eh ben, nous allons parler de Mercure. Mais alors Mercure, euh, bon, elle est dans votre secteur 12. Alors, euh, elle gère votre mental. Hein, et on sait que le mental est tout puissant hein, chez les Gémeaux comme chez les Vierges. Hein, C'est vraiment deux signes où il euh, y a un petit peu trop de mental. Et parfois, d'ailleurs, ça vous empêche de dormir. Ce qui pourrait être le cas avec un Mercure en 12. Hein, vous allez... Euh, Trop penser hein, et euh, bon éventuellement avoir du mal à, à trouver le, le repos parce que euh, hein, un esprit sans repos euh, ça va avec un corps sans repos aussi. Hein. Donc il euh, y a euh, si vous voulez utiliser ces énergies de manière positive il faut un petit peu prendre du recul il faut euh, vous poser euh, et utiliser votre mental pour réfléchir à trouver des solutions euh, aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Par exemple, le premier décan qui, est, qui reçoit une dissonance de Saturne, eh bien, euh, ce passage de, de Mercure en taureau euh, peut vous inciter à euh, retourner un petit peu dans le passé, et avoir les solutions que vous avez pu trouver à certains moments quand vous avez été confronté à, à des problèmes comme ceux que vous pouvez avoir à affronter en ce moment. Hein Donc ce mercure peut vous aider si euh, et uniquement si vous vous posez, que vous prenez du recul et que vous utilisez votre énergie mentale pour trouver des solutions. En ce qui concerne vos amours, et eh bien Vénus euh, va occuper le cancer à partir du 7, hein, du 7 au 16 pour le premier décan et du 16 au 26 pour le deuxième. Vénus en cancer, elle est dans votre secteur 2, donc elle accentue votre sensualité, votre... Côté tactile, le besoin aussi euh, d'avoir du plaisir dans ce que vous faites, euh, votre gourmandise, enfin bref, le côté un petit peu hédoniste hein, de, de votre personnalité, euh, vous en avez sûrement un nous en avons tous un hein, et nous le vivons bien évidemment euh, différemment. Alors le fait que Vénus soit en cancer, euh, euh, vous connaissez la thématique du cancer, hein, c'est souvent des hauts et des bas, euh, c'est lié aux humeurs, donc votre bien-être euh, sentimental ou votre bien-être personnel représenté par Vénus va peut-être connaître des hauts et des bas en fonction… Euh, des humeurs du jour, hein. euh, euh, mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt une, une bonne position aussi euh, pour apprendre à mieux connaître quelqu'un. Si vous venez de faire une rencontre, par exemple, euh, je veux dire, il y a un temps, Hein, ce temps de, de Vénus en cancer qui peut vous permettre d'approfondir la personnalité de celui ou celle que vous avez rencontré et de vous dire, bon bah ben, il ou elle me plaît vraiment, j'ai envie, hein, euh, j'ai du désir pour cette personne et ça continue, ou alors peut-être vous dire, bon bah ben, c'était une affaire, euh, l'affaire d'un soir par exemple. le 3, le 12, le 15, le 26 et le 30, 5 journées qui devraient normalement être top, dans la mesure où vous pourrez euh, déguster, profiter de la vie et euh, surtout être positif.